Bonjour, le but de cette vidéo est de vous aider à écrire un premier programme, Scratch. Ce premier défi consistera à faire déplacer le chat. Alors, vous avez les commandes possibles dans la partie gauche. Vous avez au centre, ici, l'endroit pour écrire le script. Puis, finalement, à droite, le, le petit chat que l'on va voir se déplacer. Alors, cette vidéo vise à faire le déplacement. C'est une bonne idée de commencer par donner un titre à notre programme, Sinon, comme vous l'avez vu, il va s'appeler euh, sans titre. Alors, défi 1, le déplacement. On s'assure d'être dans la partie code, donc dans le premier onglet, d'avoir les blocs bleus. Sinon, on clique sur le mot mouvement. Et pour les mouvements possibles, on a ici déplacer, tourner. On pourrait aussi travailler avec le plan cartésien. Pour la vidéo, on va tout simplement prendre avancé. On le prend et on glisse avec notre souris dans la partie centrale. Si je clique dessus, on va voir que le chat se déplace légèrement vers la droite, puisque c'est seulement un avancement de 10 pas. Afin de mieux le voir, je vous suggère de remplacer par la valeur 100. Et là, si on glisse, si on clique, pardon, on va voir que le chat se déplace réellement un peu plus loin. Si on veut ramener le chat pour ne pas qu'il sorte de notre écran, on peut le prendre et le glisser à l'endroit désiré. Afin de bien vous démontrer le mouvement, je vais ajouter aussi le deuxième bloc tourné. On voit qu'il faut bien venir le mettre tout près. Qu'ils soient collés ensemble. Je vais remplacer par un, une rotation de 45 degrés afin de bien le voir. Et là, si je clique sur mes blocs, on va voir que le chat se déplace et il se tourne. La rotation est tellement rapide que j'ai de la difficulté à la voir. Alors, je vous suggère d'ajouter dans le bloc orange, contrôle, un bloc de attendre d'une seconde. Et si je clique sur mon programme, il va avancer et il va prendre le temps de faire la petite pause, par la suite, il va faire une rotation. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à comprendre le déplacement de, du chat dans Scratch.